Bonjour à tous, je voulais revenir en fait sur un point que j'ai abordé dans mon premier tuto, c'est-à-dire les légendes du chant. Alors, qu'est-ce que j'entends par légende du chant Je pense que vous avez déjà tous entendu, euh, par exemple, avant de chanter, prends un petit peu de miel et de citron, ça va être bon pour la voix. Alors, l'idée pour moi là, c'est simplement de vous donner euh, mon avis. Euh, donc ça n'est que mon humble avis euh, en tant que chanteuse et prof de chant par rapport à mon vécu en tant que chanteuse et aussi par rapport à ce qu'on m'a transmis dans mon parcours d'apprentissage euh, de la technique vocale et du chant. Donc encore une fois je précise bien, ça n'est que mon humble avis, euh, je ne souhaite absolument pas imposer euh, de, une manière de, de consommer, euh, je ne souhaite pas également euh, imposer un mode de vie ou un mode alimentaire ou une hygiène de vie, absolument pas, ça c'est absolument pas le débat. Euh, donc l'idée c'est pas d'imposer quoi que ce soit ou de donner une ligne de, de conduite. C'est simplement des petits conseils juste avant de chanter. Euh, également je précise aussi que je ne souhaite pas prescrire des choses ou interdire des choses. Les personnes les plus habilitées pour le faire, vous le savez, ça va être tout ce qui est médecin ou pharmacien, Herboristerie, euh, des choses comme ça. Mais en tout cas, euh, moi je ne suis pas là pour prescrire des choses ou interdire des choses. Euh, donc si vous avez des pathologies ou des, simplement des conseils que vous souhaitez avoir, encore une fois, je, je, le, je le dis bien, euh, les médecins, les infirmiers, enfin tout le corps médical sera plus à même que moi de vous donner euh, des infos à ce sujet-là. Euh, moi, c'est juste mon vécu de chanteuse, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu vérifier par rapport à, à l'usage de ma voix et la pratique que j'ai pu euh, jusque-là euh, avoir. Alors, première chose, effectivement, le miel. Est-ce que le miel est bon avant de chanter, à votre avis Non, effectivement. Le miel est très bon, c'est un antiseptique quand vous avez mal à la gorge, donc en tout ce qui est euh, la déglutition. Quand vous avez mal pour avaler, là, effectivement, le miel, c'est un antiseptique puissant. Ça va avoir une action, par contre sur la voix, du fait que ça soit très sucré, ça va engluer la voix, ça va l'irriter, vous allez tousser. ça va absolument pas aider à une bonne pratique du chant. Donc pas de miel avant d'aller chanter. Deuxième chose, le citron. Souvent les personnes prennent un petit peu de citron pour éclaircir la voix avant de chanter. Je l'ai vu à plusieurs reprises quand j'étais jury pour des concours de chant, je l'ai moi-même fait aussi non effectivement ça n'est pas bon non plus pourquoi parce que c'est très acide ça va avoir en fait comme effet l'effet euh, contraire en fait, que de ce qui est souhaité c'est à dire que ça va provisoirement sur un très court temps de quelques secondes éclaircir la voix parce que c'est très acide donc ça va libérer la voix de son mucus par contre par réaction naturelle euh, les cordes vocales vont se vont reproduire du mucus pour reprotéger en fait euh, les parois, et vous allez vous retrouver quelques minutes après, quelques secondes après même, avec la voix encore plus encombrée et chargée. Et généralement, on a tendance à reprendre du citron, et c'est un petit peu un cercle sans fin, et vous allez à terme finalement abîmer ces cordes vocales parce que vous allez essayer en permanence de, de les. Euh, de les, entre guillemets, les libérer ce mucus, et c'est pas la bonne solution. Alors si vous consommez euh, du citron par ailleurs pour euh, d'autres ces autres vertus, essayez de le prendre plutôt dilué avec un petit peu d'eau, pas brut euh, comme ça, euh, euh, pas pur. Essayez de le diluer surtout, et évitez de le prendre juste avant de chanter. Si vous avez un petit peu de mucus sur la voix, euh, c'est un petit peu encombré, euh, avant de chanter, ce qui est euh, plutôt préconisé, ça ne va pas être de prendre quelque chose, mais plutôt d'éviter certains aliments, notamment tout ce qui est laitage. Je pense que vous avez tous remarqué que, avant, euh, que euh, quand vous consommez du laitage avant de prendre la parole, généralement la voix est un peu encombrée après, elle est comme un peu chargée. Alors l'idée c'est pas de rentrer dans le débat du lait ou pas lait, c'est pas ça du tout, c'est qu'avant de chanter, avant de parler même, le lait généralement, tout ce qui est laitage, donc les yaourts, les fromages, ça va avoir tendance à générer du mucus, à encombrer la voix, lui donner un petit côté un peu graillonné. Euh, c'est généralement pas conseillé avant d'aller euh, chanter sur une scène ou même pour euh, la pratique de la voix en l'occurrence. Euh, si vous avez la voix un petit peu encombrée, les personnes des fois essayent de la libérer un petit peu euh, de manière euh, des fois même un petit peu systématique avant de chanter ou de prendre la parole. Hum, hum. Évitez ça aussi, c'est pas génial. Faites-le plutôt en silence, sans faire le son. Voilà, vous essayez simplement de faire ce mouvement que vous allez faire en temps normal avec le son pour libérer la voix, mais sans le son. Ça évite au corps vocal de s'entrechoquer et du coup de s'abîmer. Donc ça va avoir plutôt euh, l'effet positif de libérer la voix de son mucus. Mais pas de l'abîmer, essayez de ne pas le faire trop souvent non plus. Ce mucus il a quand même fonction au départ, euh, sauf quand c'est dans le cas d'une pathologie, mais sinon il a plutôt tendance à protéger justement les cordes vocales. Alors, d'autres petites choses également, euh, consommer de l'alcool avant de euh, faire un concert par exemple, est-ce que c'est bon ou pas bon à votre avis alors l'alcool peut avoir effectivement euh, pour certains certainement euh, une vertu un petit peu euh, qui va libérer un peu l'esprit, qui va favoriser euh, euh, la mise un petit peu en confiance, alors ça c'est pareil, c'est un autre débat, je ne rentrerai pas là-dessus. Soit la voix en tout cas, ça ne va pas avoir du tout un bon effet, ça va encore une fois euh, l'irriter et du coup vous allez arriver sur scène avec une voix irritée, graillonneuse, euh, et vous allez vous retrouver dans cette spirale de vouloir un petit peu la, la désengorger et ça va pas être bon effectivement avant d'aller sur scène. Euh, la pratique également euh, de tout ce qui est échauffement avant d'aller sur scène euh, ou même avant de chanter, j'entends des personnes des fois me dire euh, oui avant un concert je m'échauffe par contre quand je chante comme ça chez moi ou dans ma voiture je ne vais pas m'échauffer. Alors si, je, je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais l'échauffement il doit être systématique euh, dès que vous utilisez la voix de manière un petit peu différente de son usage habituel c'est à dire pour parler j'ai même envie de dire si vous êtes amené à prendre la parole sur euh, par exemple euh, animer un débat, une conférence euh, l'idéal c'est de chauffer la voix aussi avant l'échauffement il doit être vocal mais aussi au niveau du corps donc ça euh, j'y reviendrai effectivement sur ce point là alors autre point qu'on entend également aussi pour s'échauffer la voix, euh, la consommation de boissons chaudes, bouillantes même. On entend également souvent des personnes dire, euh, avant d'aller euh, sur une scène, vous prenez un thé ou un café bouillant, ça va chauffer la voix et ça peut même remplacer un échauffement vocal. Alors non, absolument pas. Euh, le fait de consommer de l'eau, ou euh, du thé ou du café, enfin quelques boissons que, qui existent chaudes, bouillantes, surtout pas, euh, notamment sur l'aspect bouillant. Là, vous allez vraiment vous abîmer les cordes vocales et même tout, euh, tout, tout, toute la trachée. Hein. Donc pas d'eau bouillante. Par contre, consommer une boisson légèrement tiède, chaude, oui, bien évidemment, ça va chauffer un petit peu. Par contre, ça ne remplacera pas un échauffement, un échauffement vocal ou un échauffement du corps. Euh, donc ça peut venir simplement compléter. Évitez bien évidemment, avant de chanter, une boisson très froide. Euh, par exemple en plein été, essayez d'éviter de, de prendre une boisson gelée avant d'aller sur scène. Ça va avoir l'effet complètement inverse en fait de ce que vous allez demander à votre corps. Évitez bien évidemment les glaces juste avant d'aller euh, euh, chanter, bien évidemment, parce que là c'est le même problème, on a à la fois le côté froid et en plus, généralement c'est à base de lait les glaces, donc on va en plus engluer un peu la voix. Euh, voilà pour ces petits points euh, que je voulais euh, préciser. Euh, J'espère en tout cas que ça vous aura apporté euh, des petites infos et que ça vous sera nécessaire euh, pour une bonne pratique et une bonne préparation euh, pour vos concerts ou pour euh, tout simplement des fois euh, euh, un petit peu de travail sur la voix. A très bientôt